Mes amis de Ténède, comme on le constate vraiment dans le monde, c'est la guerre en Ukraine qui domine l'actualité un peu partout. On peut voir les sanctions, tout ce qui se passe et toutes les souffrances des autres populations dans le monde. Et les autres qui souffrent d'une guerre, de n'importe quelle manière, et les gens qui mènent cette guerre, ils ne pensent pas vraiment, vraiment à la population. Je ne sais pas quest ce qui se cache derrière cette guerre. Mais nous, la population mondiale, on, on en souffre. Si tous les classes moyennes, un peu partout dans le monde, c'est eux qui vont souffrir un peu plus de cette guerre là qui se passe de, entre la Russie, la Russie, l'Ukraine et les Occidentaux, les Américains, tout ça. On voit depuis la guerre et beaucoup de sanctions, beaucoup de choses comme ça et qui se sont réciproquement et mise soit du côté des états unis ou soit du côté de la Russie, soit du côté de l'Union Européenne. Et c'est ça qui c'est un jeu de malin, les autres jouent au malin. Et la population, c'est eux qui payent, c'est eux qui souffrent. On peut bien constater le prix du carburant, le gaz, tout ça, l'essence pour mettre dans nos voitures. C'est nous qui payent de tout ça, pas eux. C'est un peu ça qui arrive là dans le monde. On voit, c'est un peu ça. Nous, on est dans la, comme si on peut dire là, dans la galère. Et puis les autres, ça fait leur affaire, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre. Mais c'est les populations dans le monde qui en payent les pots cassés, comme on pourrait bien dire. C'est ça. ça. La guerre, ça fait des destructions, c'est jamais bon une guerre, c'est jamais, jamais bon pour, euh, peu importe là, quel que soit, de, quel que camp que vous soyez, que vous soyez russe, quel que vous soyez européen, que vous soyez ukrainien, c'est pas bon, car ça va faire des victimes un peu partout. Et, et l'autre sujet qui est le principal aujourd'hui, c'est le gaz russe. Les russes, ils attendent un moment pour couper le gaz pour réduire ou couper les gaz à beaucoup de pays, je pense, en, en, en Europe. Et ça qui a vraiment, et vraiment, et surprendre pas mal de pays, je pense. Ça a commencé avec, le, on peut voir le géant Gazprom. C'est lui qui distribue le gaz russe un peu partout, à, à, à travers l'Union Européenne, ou on pourrait dire dans le monde. Pendant toute la guerre, on sait très bien que ça a commencé. L'invasion, la guerre, opération spéciale, ça a commencé dès le 24 février. Mais pendant tout ce temps-là, ils il achètent toujours le gaz russe. Et les, les Russes ont toujours fourni du gaz à l'Europe. Mais après toutes ces sanctions, sanctions, menaces de coupure, menaces de ceci, les, les Russes attendent un temps fatal pour commencer à porter des coûts. Même s'il n'y a pas de sanctions sur le gaz russe pour l'instant, ben, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que les Russes, ils ont fait, les autres Ils attendent que le temps d'approvisionnement du gaz pour l'hiver prochain, c'est ce qu'ils font. Les autres, ça a commencé par la Pologne en disant, eh, vous devez payer le gaz en rouble, des trucs comme ça. Et les pays qui, qui refusent ils vont être obligés de leur couper. C'est ce qui arrive à la Pologne, à la Bulgarie. Et après, ça va être le tour de... Et on peut voir que la Russie, il a coupé le gaz. Et après la Pologne, il coupe le gaz aux Néerlandais, aux Danois. C'est un peu ça. Et ça n'arrête pas là. Maintenant, c'est le temps que ces pays, les pays d'Europe, approvisionnent et mettent leur stocks. Pour l'hiver prochain, on est en été, ils n'utilisent pas beaucoup de gaz pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de gaz et qu'ils vont utiliser et pour chauffer. Ils vont utiliser du gaz quand même pour, pour, pour, pour, pour servir, mais pas autant en hiver. Parce que l'hiver, c'est froid, il faut chauffer toutes les maisons, toutes les choses, toutes les places. Les Russes comme malins et les Européens malins, les Russes dit, ah, là, c'est le moment que moi, je joue avec vous un petit peu, même si vous n'avez pas mis de sanctions sur le gaz. Je vais essayer de voir qu'est-ce que vous allez faire si vous ne pouvez pas enlever les sanctions. Ils ont commencé à, à réduire les volumes de gaz pendant une journée, deux journées. Après, ça commence à diminuer, diminuer, jusqu'à ce qu'on entend que la Russie, il coupe le gaz. Comme je dis aux Néerlandais, ils coupent le gaz aux Danois, à la Pologne, à la Bulgarie, à la Finlande, tout ça. Mais pourquoi ils font ça maintenant C'est parce que c'est le temps. Si les, les Européens vont va, va remplir leur stock pour l'hiver, là, ils vont pouvoir négocier avec les Russes d'une façon. S'ils ne peuvent pas trouver le gaz d'autres fournisseurs, parce que le gaz russe, les Européens ne peuvent pas le remplacer du jour au lendemain, parce que les autres pays n'ont pas assez de gaz que, que les autres peuvent le dire. Quand on entend dans toutes les médias les structures comme ils vont faire, ils vont faire, c'est comme c'est si un claquement de doigt. Pour, pour, pour pour transformer tout ça, ça, ça ça prend du temps, ça va prendre beaucoup d'argent et beaucoup d'infrastructures, toutes les choses qui qui devaient changer. Les gazoducs russes, ça arrive directement de l'Europe et ça fournit. Mais pour prendre le gaz, même s'ils si commence à prendre le GNL américain, ça va prendre plus de temps pour vraiment la capacité pour prendre tout le gaz que la Russie fournit. Ça va prendre du temps. C'est là que la Russie joue. Mais quand il dit que la Russie coupe le gaz, il ne dit pas pourquoi la Russie coupe le gaz. C'est ça aussi, il joue avec les sentiments des de populations. Il donne l'information la, la, à moitié. Si vous, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi ils coupent le gaz Ils ne l'ont pas dit. Mais selon les recherches, on voit qu'ils coupent le gaz parce que les, les, les pipelines ou bien les gazoducs qui devaient livrer du gaz. Ils ont des problèmes et ils avaient donné comme des, des, comme des turbines à réparer dans des pays occidentaux. Mais vie, via les sanctions, ils ne peut pas et détourner les sanctions. Les, les, les compagnies qui réparent les, les turbines ils ont on dit les turbines sont prêtes, mais on ne peut pas vous livrer ces turbines vu que vous êtes sanctionné. C'est un peu ça qu'on a. Moi, c'est ça que j'ai compris dans, dans les recherches que j'ai faites. Pour cela, mais ils ont besoin des turbines pour livrer du gaz. Mais je ne sais pas si quel jeu ils jouent avec ça, moi. C'est ça que j'essaie de comprendre. Chacun joue à leur, à leur petit jeu. Mais la Russie dit, OK, bon, moi, je, je dois vous livrer du gaz du gaz avec cette turbine-là. Et vous ne pouvez pas me les livrer. Alors, à quoi vous jouez? Vous voulez que je vous livre du gaz avec quoi? C'est cette turbine-là qui fait fonctionner les pipelines, les gazoducs. Si je ne peux pas les avoir, vous n'aurez pas de gaz. C'est un peu ça qui arrive là. C'est ça qui joue en Europe là. Et pour ça, ils coupent un peu les gaz. Comme ça, les Européens, je ne sais pas quand ils, ils vont vouloir négocier. Comme ça, ils vont soit enlever certaines sanctions, soit faire passer les turbines pour aller vers la Russie et pour que les gaz continuent à, à, à fournir. Ou, quest ce qu'on peut dire encore, les Russes essaient de mettre une pression pour que si les gens ne veulent pas utiliser s'ils veulent pas envoyer les turbines, ils doivent utiliser l'autre gazoduc qui s'appelle le Nord Stream et deux, je pense que c'est un peu ça qui joue, c'est un peu la politique qui joue un peu partout. Mais tout ça pourquoi Pour faire quoi Est-ce que ces, populaires, ces, ces dirigeants là, est-ce qu'ils ne pensent pas à la population et autres? Leur population, il paraît que ça ne compte pas. C'est la géopolitique, c'est la force qui compte d'abord, même si la population va souffrir. Ça ne ça, ça, ça leur fait rien. Je ne comprends pas cette façon de faire la politique de cette manière-là. Les populations doivent être au premier rang. C'est ça. On doit voir les intérêts de nos, de nos, de nos citoyens. Mais ce n'est pas ça qui arrive là, dans cette guerre-là. Dans cette guerre-là. C'est une question de géopolitique, de force. On va voir qui va, qu va résister un peu plus. Mais, on va voir, là, quand la Russie commence, commence vraiment à réduire les gaz, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant, la Russie coupe le gaz à la France et toutes les environs de ces pays-là. C'est ça qui arrive maintenant, là. Ils coupe le gaz à la France. Et tous les pays un peu proches dans, le, dans les environs. Quelles conséquences? C'est ça qu'on veut voir. C'est quoi les conséquences de, de ce coupure de gaz un peu partout là? Qu'est-ce qui va se passer? Pour On est dans on est en guerre. Maintenant, on, on, quand, quand, quand l'hiver va arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire à la population? Ils vont dire... Eh, comme on est en guerre, les Russes, les méchants Russes ont coupé le gaz. Vous devez commencer à commencer à... Ils vont réquisitionner le gaz pour faire fonctionner les choses les plus, les plus essentielles. C'est ça que moi, je pense qui va, qu qu va se passer s'ils n'ont si pas trouvé une issue à ça. Ils vont demander aux gens de ne pas utiliser le chauffage. Ils vont, ils vont demander aux gens de pas voyager, tout ça, et d'utiliser les transports communs. Votre voiture, vous ne pouvez, vous pouvez pas l'utiliser. Et les gaz qui, qui vont en avoir, c'est juste pour et les hôpitaux. Et les même les entreprises vont, vont être fermées. Ça va être catastrophique pour l'Europe. là. C'est ça que moi qui. qui je vois qu'ils arrive. S'ils ne vont pas trouver quelque chose de différent, en tout cas, j'espère qu'on n'en on, on arrivera pas là. J'espère qu'ils vont qu trouver la sagesse de voir la population avant tout. Parce que les Russes, ils s'en fichent. Ils ont déjà toutes leur, leur matières première chez eux. Est-ce que vous allez les couper de, de, de, de McDonald's? Ça va lui faire mal. Ça va les, vous, allez, vous allez empêcher les, les, les, les Mercedes, les, les les BMW, ça est-ce que ça va, ça va faire mal aux Russes? Oui, ça va faire mal à une classe, mais pas vraiment à la population parce qu'ils ont déjà tout. Ils vont juste remplacer toutes ces choses-là. En tout cas, ça c'est mon opinion. J'espère que cette vidéo, vous allez l'apprécier. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez le mettre et dans, dans le vidéo, dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner, s'il vous plaît, et dites ce que vous pensez. C'est très important de faire passer vos opinions parce qu'on vit dans un monde très fou et on est embarqué même si on ne peut pas faire grand-chose. Mais nos opinions, ça compte beaucoup. N'hésitez pas à faire passer votre opinion et n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et merci beaucoup, bienvenue et à la prochaine.